Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des astuces, je partage des idées, des recettes, je fais des expérimentations, je fais des challenges pour aider à vivre un mot de keto, Seto sans se prendre la tête. J'espère que vous allez bien, euh, moi je vais bien. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, je paraissais bien fatiguée, je me suis reposée, donc j'ai pris un, un regain d'énergie et j'espère que euh, tout va bien aller en tout cas pour ce retour. Aujourd'hui je suis habillée en, en tenue de combat. <rire> en tenue de combat parce que ben, pour le fun, juste pour le fun, quelqu'un a dit que nous sommes en guerre et. Vous imaginez quelle guerre hein? Cette chaîne n'est pas une chaîne politique. Ici, je parle plus des des affaires keto, alimentation, mais nous sommes aussi en guerre. On mène la guerre contre les junk food, par exemple, qui euh, nous rend malades, qui affaiblissent notre système immunitaire. Alors ici, euh, c'est juste de voir comment on peut faire des choix santé pour renforcer notre système immunitaire, justement, pour euh, Gagner cette guerre. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus de, du challenge du mois de septembre. Les vacances sont terminées, on s'est amusé, on a relâché. Euh, heureusement, euh, on n'a pas pris beaucoup, beaucoup de poids. Mais euh, je pense que le, en, en septembre, il faut re revenir en force. En août, j'ai voulu faire un challenge. Euh, avec un groupe que je, qui fait keto, que je suis, mais je dois avouer que j'ai pas bien réussi ça, parce que j'étais en vacances et j'ai sorti de ma diète, j'ai fait beaucoup de, de folie. Alors, en septembre, euh, j'aimerais que ce soit un peu plus sérieux, un peu plus focus, et je voudrais partager ça avec vous. Dans cette chaîne, je vous ai souvent recommandé d'autres chaînes euh, qui promeut l'alimentation keto, qui, qui organise des challenges, qui font des choses gratuites parce que euh, bah, c'est disponible et vous pouvez aussi en profiter mais très souvent c'est en anglais malheureusement mais si vous comprenez un petit peu l'anglais c'est facile en fait et là euh, j'aime beaucoup suivre enfin, ceux qui font les challenges moi personnellement j'ai pas le temps de faire des challenges, de les organiser parce que c'est beaucoup de travail et pour le faire il faudrait vraiment que j'ai de l'aide je n'ai pas d'aide pour le moment et ce que je fais avec mon activité principale, euh, qui est d'offrir les services financiers, ça me prend beaucoup de temps et l'alimentation cétogène c'est devenu juste c'est un style de vie mais que je partage parce que j'aime ça et je, donc j'en profite juste de temps en temps comme ça pour essayer de partager des idées. Mais en septembre, je voudrais me donner le challenge aussi de filmer plus régulièrement. En fait j'ai pensé même à filmer chaque jour, mais vraiment je ne suis pas sûre que je vais y arriver parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Euh, une fois de plus, c'est du travail, mais je vais voir. Je vais voir si je ne peux pas faire chaque jour, au moins plus régulièrement, montrer un peu des jours. Et ce challenge de, de, de septembre, je vais en parler tout de suite. Je l'ai imprimé. Je vais mettre dans la description le lien pour avoir euh, ce programme. Euh, le programme, ça, ça dit un peu comment s'alimenter à chaque jour. Ça ne vous dit pas euh, qu'est-ce qu'il faut manger spécifiquement. Ça ne dit pas il faut manger du poulet, des ceci. Ça ne combine pas les repas. Mais ça dit, par exemple, euh, quand le 1er septembre, c'est un jour sans produits laitiers. Donc, pas de produits laitiers. Et on mange... Euh, à Protein sparring modified fast, donc en français, c'est le jeûne protéiné modifié. C'est cette alimentation-là qu'on doit prendre ce jour-là. Et donc, c'est un jour de jeûne protéiné, high protein, donc élevé en protéines, maximum 10 grammes de carbs. Ici, on compte des gras bruts. c'est n'est pas les glucides nets, c'est les glucides bruts. Donc, 10 grammes maximum, ça c'est vraiment petit, et 30 grammes de gras maximum la journée. Et puis, prenez une marche, take a walk, prenez une marche. Donc, à chaque jour, on dit, par exemple, euh, jour de jeûne protéiné, euh, pas de ceci, manger comme ça, mangez mais On ne vous dit pas spécifiquement ce que vous mangez, donc il faut savoir quoi manger en fait. Ensuite le jeudi, euh, le 2 septembre, c'est un jour de jeûne euh, classique, 16h, avec une plage de, d pour s'alimenter de 8h. Donc c'est un jour de keto régulier. Donc pour quelqu'un qui fait keto, c'est son jour keto régulier. Donc il mange comme un jour de keto régulier parce que le jour de euh, jeûne protéine modifiée, ça diffère du keto régulier, on mange autrement. Parce qu'on met l'accent sur les protéines, on diminue, diminue le gras. Alors qu'avec l'alimentation keto, c'est tôt, on augmente le gras. Et, euh, et puis on dit de bouger le corps, move your body, donc faire du sport, de l'exercice. Donc c'est un peu ça. Donc il y a des. C'est un programme comme ça qui combine à la fois keto, jeune protéiné, des jours où on ne prend pas des produits laitiers. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Et. Cette combinaison là, des jours où on fait, ça fait que bon le corps ne s'habitue pas trop à une certaine façon. Le corps a quelques chocs au courant de, du mois et ça peut donner des bons résultats. En tout cas, ça donne des bons résultats à l'intérieur, ce qui est sûr. Il ne faut pas mettre l'accent sur la balance à l'intérieur, ce qui est sûr, ça donne des bons résultats. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous voulez m'accompagner dans ce challenge, euh, vous êtes bienvenue. Elle a aussi un... Euh, euh, la personne qui fait ça, euh, sa chaîne c'est Loving It on Quito, donc ça c'est sa chaîne YouTube et elle le fait avec son mari, Harry et Wendy donc elle s'appelle Wendy ce sont des personnes de certain âge, mais qui ont décidé de prendre en main leur santé et puis voilà, dans sa chaîne, elle montre comment, les, les, vous savez, le pain protéiné modifié, elle fait différentes façons, elle fait différentes, elle fait des modifications, elle fait des ajouts. Bon, vraiment, c'est tout à fait intéressant. Euh, les vidéos sont souvent assez longues, euh, il faut être patient pour suivre tout ça. Mais moi, en fait, si je fais des vidéos pour ce mois de septembre assez régulièrement, mon défi sera de les faire en dessous de 10 minutes. Je ne veux vraiment pas faire plus que 10 minutes, je veux que ça soit short and sweet donc court et sucré <rire> donc, je, je... donc ça, ça va être comme ça, tout court et juste pour donner des idées et juste pour me rendre aussi accountable pour me rendre euh, engagé parce que j'ai remarqué que lorsque je filme ce que je dois manger, je suis plus focus, je m'égare moins donc ça sera ça pour euh, le mois de septembre J'espère qu'on va le faire ensemble. En tout cas, je vais faire des vidéos pour vous donner des idées. Et euh, aujourd'hui, ça a été une belle journée. Une journée de travail assez classique. Euh, J'ai eu comme premier repas, euh, un de mes meilleurs euh, premiers repas qui forme de de petit déjeuner. Donc, les euh, saucisses à déjeuner avec euh, euh, les, les gaufres. Les gaufres, cette recette de gaufres, je vais la partager un jour. C'est euh, une adaptation de la version euh, protéines modifiées est bon, qui est très riche en protéines et très très très bon. Donc c'est ça que j'ai eu ouais. et c'était Stéphane. Donc euh, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, donc pour le 1er septembre, euh, le premier ouais. jour, ça sera un jour de jeunes protéines modifiées. Et j'espère filmer vous montrer comment est-ce que euh, d'habitude, bien, enfin, un exemple de jour de jeunes protéines modifiées, ce que je mange ce jour-là pour vous donner des idées. Ah, en tout cas, c'est tout. Je vais pas être plus longue. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous donne des idées. Et d'ici la prochaine fois, on continue, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye, bye.